Vous êtes 6954 abonnés sur cette chaîne YouTube, merci beaucoup. Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de casque audio, on va parler du casque Bowers Wilkins px 7 Alors si vous suivez cette chaîne depuis assez longtemps, vous savez que j'ai déjà testé un casque de cette marque. Il s'agissait du modèle PX, un casque que j'avais vraiment adoré, avec un look absolument pas comme les autres et un look vraiment, vraiment réussi. C'était finalement sa grosse particularité et aujourd'hui, Bowers Wilkins a sorti un nouveau modèle, il s'agit du PX7. Et du coup vous vous en doutez, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le tester et voir si finalement il vient combler les points négatifs que j'avais pu trouver au PX. On va donc commencer par faire un tour du propriétaire. On va parler de la partie audio. On va également parler de la partie réduction de bruit puisque c'est une des particularités de ce casque. On parlera également ergonomie et fonctionnalité. Et à la fin je vous ferai un petit peu mes points positifs et mes points négatifs. D'ailleurs finalement si vous voulez directement aller au positif ou négatif rendez vous à ce niveau là de la vidéo du coup c'est parti on fait le tour du propriétaire alors comme je vous l'ai dit ce casque vient directement concurrencer les casques à réduction de bruit on connaît tous hein, les modèles de chez Bose avec le headphone 700 également les modèles de chez Sony avec le MDR 1000X, M3 et M4 qui vient de sortir quelques semaines. Ici, on est sur un casque qui pèse quand même 310 grammes, donc un casque assez lourd, surtout par rapport à la concurrence, avec une qualité de fabrication vraiment au rendez-vous. Finalement, s'il pèse son poids, c'est pas pour rien. J'ai même l'impression que ce casque aurait pu être encore plus lourd, car euh, ils ont quand même essayé d'alléger un petit peu ce casque en mettant euh, de la fibre de carbone, notamment au niveau euh, des montants de ce casque, hein, pour essayer à la fois de bien l'équilibrer et également un petit peu de la léger, même si ça se ressent pas vraiment. Ce casque est proposé en deux coloris. Ici, on est sur le modèle noir. Et il existe aussi un autre modèle, un modèle gris. Bon, En tout cas, hein, euh, contrairement au PX euh, dont je vous parlais en début de vidéo, bon, qui était le casque que j'ai déjà testé, euh, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Oubliez euh, le bleu. Oubliez la couleur or euh, du BWPX. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très sobre. Beaucoup plus passe-partout. Ça plaira, ça déplaira moi, c'est vrai que j'étais vraiment fan du design du PX. Là, bon, c'est un peu plus terne, un peu plus triste. Sinon, forcément, on est sur un casque euh, auriculaire, c'est-à-dire que vous allez venir placer vos oreilles à l'intérieur des oreillettes. Donc ça, c'est synonyme de quoi C'est synonyme d'une bonne isolation, en théorie, une bonne isolation passive, c'est-à-dire que sans même euh, la réduction de bruit, normalement, vous serez déjà un petit peu coupé du bruit extérieur. Mais c'est aussi, également et surtout, euh, synonyme de confort. Hein. C'est vrai que quand vous avez vos oreilles à l'intérieur et que finalement euh, elles sont complètement enrobées euh, dans les oreillettes, en termes de confort, souvent c'est une bonne chose. Surtout que la profondeur des oreillettes euh, est assez euh, ample, donc là vous allez pouvoir glisser vos oreilles facilement même si vous avez des oreilles un peu plus grosses que la moyenne. En termes de réduction de bruit, euh, ce casque est équipé de 4 micros pour gérer euh, l'environnement, hein, pour gérer les bruits extérieurs, et de deux micros euh, pour gérer euh, tout ce qui est appel. Là, on va le dire tout de suite, le kit main libre est très correct. Hein, va, ça permet de bien entendre son interlocuteur, mais également d'être compris par celui-ci. Donc, à ce niveau-là, pas trop de soucis. En termes de fonctionnalité pour la réduction de bruit, vous avez finalement trois niveaux. Vous avez le niveau faible, le niveau élevé, et le niveau automatique. Le niveau automatique finalement, va gérer euh, plus ou moins euh, les bruits. Hein. Vous savez, par exemple, si on dans une gare et qu'on veut tout de même, entendre les annonces euh, qui peuvent être données. Voilà, c'est toujours plus pratique euh, de pouvoir les entendre plutôt que de les louper et de louper son train. Donc à ce niveau-là, c'est assez malin. Notamment, il y a aussi la fonctionnalité, le mode transparent hein, qui est vraiment à la mode euh, également chez la concurrence qui permet finalement de régler et d'amplifier un petit peu les bruits extérieurs hein, pour ne pas avoir besoin de retirer le casque à chaque fois qu'on veut parler à quelqu'un. Ça, c'est accessible directement via l'application. On peut le régler ou via un appui prolongé sur un des boutons du casque donc finalement c'est assez pratique également là on parlait de la réduction de bruit mais vous pouvez très bien ne pas utiliser la réduction de bruit proposée par ce casque ça fonctionne très bien par contre notion importante le casque, il faudra toujours le mettre sous tension. Si, euh, par exemple, à, à la fin de la journée, vous n'avez plus de batterie, eh ben, vous ne pourrez pas utiliser ce casque, même s'il si n'a plus de batterie. Je sais que certains casques sont tout de même utilisables sans batterie. Hein, ils sont utilisables en, en passif. Là, pour ce casque-là, c'est pas possible. Vous pouvez utiliser ce casque donc en filaire et en sans-fil en sans fil, ce casque utilise différents codecs audio. Alors, vous le savez peut-être, en fonction du codec que vous allez utiliser et finalement du codec qui est compatible également avec soit votre smartphone, soit votre baladeur, vous allez avoir une qualité audio différente. Naturellement, ce casque est compatible avec le codec SBC, donc le codec Bluetooth le plus basique que je ne vous recommande absolument pas car il compresse et finalement, il laisse transparaître une, une qualité audio vraiment amoindrie. C'est vraiment pas le codec vers lequel il faut se tourner. Il propose le codec AAC, donc le codec d'Apple. Il hein, n'y euh, a pas que les produits Apple hein, qui sont compatibles avec ce codec, mais la plupart du temps, c'est euh, les iPhones qui sont compatibles avec le codec AAC. Les téléphones Android le sont également. Là, on est sur un codec qui compresse, mais un codec beaucoup plus récent et qui détériore beaucoup moins la qualité audio ou en tout cas la qualité du signal en sans fil. Donc si vous avez un iPhone, vous serez obligé de passer par ce codec AAC. Sur ce casque, on retrouve également le codec aptX. Donc là encore une fois on monte d'un cran, c'est le codec proposé par Qualcomm euh, qui permet là encore un petit peu plus d'élever la qualité audio. Ce codec n'est pas disponible sur les iPhones, disponible sur euh, des baladeurs audio mais également sur les téléphones Android. Et enfin le summum du summum du sans fil en tout cas sur ce casque c'est la PTX HD qui là vraiment va vous permettre d'avoir une bande passante beaucoup plus large en sans fil et de garder un maximum de qualité. Pas de LDAC sur ce casque, hein, le, le codec euh, audio sans fil de chez Sony, qui, en termes de hiérarchie, se place vraiment au top, en tout cas pour euh, ce qui est du sans fil. Bon, ici, ils s'en sont passés. Le, AP, le aptX HD hein, reste quand même un très bon codec sans fil. Et là, je ne sais pas pourquoi Siri s'est activé. Pourtant, je ne l'ai pas appelé. Et enfin, pour terminer, là, on n'est plus sur du sans fil, on est sur du filaire. Vous pouvez utiliser ce casque avec un simple câble jack. Et là, vous aurez le summum de la qualité. Hein, comme vous le savez, le filaire permet de conserver la qualité audio puisqu'il ne compresse absolument pas le signal. Donc, si vous voulez la meilleure qualité, ça sera forcément en filaire. Mais bon, qualité audio, on va en reparler tout de suite après et enfin, Terminons euh, ce petit tour du propriétaire en parlant d'autonomie. Euh, ce casque a une autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit activée. Donc ce qui est très clairement euh, énorme. Ça vous permettra de tenir au moins une à deux semaines en écoutant très régulièrement de la musique, au moins plusieurs heures par jour. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et sans rentrer dans les chiffres et les détails, moi, j'ai constaté en effet hein, qu'on le recharge absolument pas toutes les semaines. Hein. Ça va au-delà de la semaine, surtout si vous êtes un gros consommateur. Et petit point intéressant au niveau de l'autonomie par rapport à la concurrence, on est très clairement sur ce qui se fait de mieux par rapport au Bose et au Sony. On est très clairement dans la moyenne haute. Sans compter également qu'il y a un système de recharge rapide. Sur la prise USB-C prévue à cet effet, vous rechargez votre casque pendant 15 minutes et vous avez accès à 5 heures d'écoute. Donc pour ceux qui sont un petit peu tête en l'air, voilà, vous aurez toujours la possibilité d'écouter de la musique avec ce casque. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du propriétaire, on va s'attarder un petit peu sur des points importants. On va commencer par l'ergonomie et la qualité de fabrication. Comme je l'ai dit, euh, plus ou moins en introduction, euh, il s'agit d'un casque assez lourd. Donc, on, on sent hein, il y a une vraie belle qualité au niveau des matériaux. Euh, des matériaux assez nobles. Tout est bien assemblé. Hein, il n'y a pas de jeu. Ça aspire vraiment la conscience. On a l'impression que le, le tout est vraiment robuste. C'est robuste, c'est lourd. C'est presque même un peu trop lourd, je l'ai dit. Un 310 grammes, c'est quand même beaucoup par rapport à la Concurrence. Alors il faut choisir hein, finalement, soit on a des éléments en plastique, c'est léger, ça fait un peu cheap ou alors on a des éléments qui sont un peu plus robustes, un peu plus nobles et c'est plus lourd Bon, c'est les goûts et les couleurs, c'est un petit peu pareil Puisque c'est un casque circum hein, où vous allez glisser vos oreilles à l'intérieur des oreillettes ça reste un casque plutôt encombrant, hein, même quand vous le portez sur la tête Là, d'ailleurs, en plus, avec l'isolation passive, je m'entends presque plus. Mais voilà, on n'est pas euh, sur du passe-partout. Hein. Si vous êtes dans les transports en commun, euh, les gens sauront où vous avez un casque. Vous aurez euh, finalement un look un petit peu voilà, avant-gardiste peut-être, mais euh, un look un petit peu voyant. Et enfin, au niveau vraiment euh, de l'aspect, l'esthétique, on est sur euh, une sorte de tissu. Euh, qui n'est pas du plus bel effet. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup. J'avais un vrai coup de cœur pour le casque, le, le bwpx hein, qui était vraiment très joli et euh, qui, qui avait un vrai look. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sobre, un peu triste, un peu terne. Pas forcément du plus bel effet, ça plaira à certains parce que c'est peut-être plus neutre, plus discret. Mais en termes de style, c'est quand même beaucoup moins bien que le PX. Alors maintenant, on va parler euh, du point le plus important sur un casque. Hein, la plupart du temps, c'est ça, c'est la qualité audio. Donc, il faut savoir que ce casque, moi, je l'ai testé dans toutes les conditions, euh, mais je l'ai aussi testé euh, aussi bien en sans fil qu'en filaire. Aussi bien avec des codecs un peu pourris euh, que euh, les meilleurs codecs euh, sans fil que, que, peut, que peut proposer ce casque. Et avant même de vous parler des codecs audio, euh, en tout cas pour ce qui est du sans-fil, je vais vous dire très clairement qu'au niveau du rendu, le rendu sera le même, que vous ayez désactivé la réduction de bruit, que vous l'ayez activé un petit peu, beaucoup, en mode automatique, peu importe, le résultat est le même. La seule différence qu'il va y avoir, c'est le codec que vous allez sélectionner ou que vous n'allez pas sélectionner et que vous allez passer en filaire. C'est ça euh, les vraies différences, il n'y a pas de différence au niveau de la réduction de bruit euh, sur la transmission euh, de l'audio, sur le rendu audio précisément. Donc c'est parti, parlons du codec sans fil, le codec AAC et là je vais lire mes notes parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors moi j'ai noté qu'il y avait avec ce codec AAC une belle spatialisation par contre les voix n'étaient pas assez présentes, euh, on avait beaucoup de basses et des basses pas forcément euh, très précises, ça ça m'a un petit peu gêné. Par contre la précision de l'audio était assez convaincante surtout pour un codec AAC qui est finalement un codec qui compresse beaucoup le signal audio. J'ai pas noté qu'il y avait d'agressivité, ça aussi c'est une bonne chose pour ce type de codec. J'ai noté vraiment si on, on est un petit peu exigeant, qu'il y avait un léger manque euh, d'aigu, c'est vrai que là on c'était vraiment un peu trop. Les basses et pas assez les aigus dans le rendu audio. Mais sinon que le rendu était globalement convaincant. Le son était à mon sens par rapport à la concurrence plus naturel qu'un casque Bose qui a souvent un son un petit peu chimique, pas très naturel. Très impressionnant mais pas très naturel. Et qui faisait un petit peu jeu égal, un petit peu kiff kiff par rapport au modèle de chez Sony, notamment le MDR 1000X M3 parce que j'ai pas testé le euh, 1000X M4. Donc voilà ce qu'il en est pour le codec AAC. On passe au codec suivant. Je n'ai pas testé par contre le codec aptx parce que le codec aptx est quand même assez proche du codec AAC, en tout cas je vous en ai pas euh, rédigé une page parce que c'est très similaire au AAC, il y a juste un petit peu plus de bande passante, mais c'est très léger infime donc du coup ça permet pas de ressentir une réelle différence donc dites-vous que le codec AAC et le codec aptx ça sera à peu près le même rendu, il faudra vraiment avoir l'oreille extrêmement fine pour voir la différence, plutôt entendre la différence. Donc là c'est parti, on passe sur le codec euh, qui euh, vous proposera la meilleure qualité audio en sans fil, le aptx HD, et là encore une fois, je reprends mes notes euh, parce que j'ai noté des trucs et il vaut mieux être précis dans ce cas là en termes d'audio, hein, vous vous en doutez c'est clairement, clairement mieux, en tout cas pour ce qui est du sans fil, on a une meilleure spatialisation par rapport à l'écoute en AAC, une meilleure précision audio encore une fois, ça c'est naturel, hein, puisque la bande bassante est plus large, on a toujours des basses, des basses qui sont encore, encore un petit peu trop mises en avant, mais cette fois-ci des basses beaucoup plus précises, hein. on n'est vraiment pas sur quelque. Chose de presque baveux comme on pouvait avoir euh, sur le codec AAC, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. On a euh, beaucoup plus de naturel au niveau des voix, hein. c'était déjà pas trop mal en AAC, là on est toujours sur du mieux avec euh, des voix beaucoup plus naturelles et ça c'est cool. Finalement ce codec il est euh, tout ce que le AAC était mais en 1 voire 2 voire même trois crans au dessus. Il faut très clairement vous dire que ce codec, c'est ce que vous pouvez avoir de mieux. L'étape qui vous permettra d'avoir un meilleur rendu audio sera de passer en filaire directement avec le câble jack. Et justement, parlons de l'écoute en filaire. Cette dernière, comme prévu, vous propose une qualité encore supérieure avec en plus un équilibre qui est quand même vraiment meilleur. On a des bases qui sont toujours un petit peu trop mises en avant et qui sont beaucoup plus précises, encore plus précises qu'en être exagéré. Moi, je vous le dis très clairement, hein, ce mode filaire, il est à privilégier et surtout à privilégier quand vous avez euh, soit un smartphone ou un baladeur avec une bonne sortie audio, hein, une bonne sortie jack. Je vous laisse hein, regarder sur Internet et taper le modèle de votre baladeur ou votre smartphone pour voir si en termes d'audio, il permet d'avoir une bonne qualité. Également de passer en sans fil, ça peut être intéressant si le côté sans fil, le côté pratique du sans fil ne vous intéresse pas, si vous voulez avant tout privilégier la qualité audio. Moi, je vous cache pas que même dans les transports en commun, c'est ce que je fais. J'utilise ce casque en filaire pour tirer vraiment parti de celui-ci avec la meilleure qualité audio possible. Moyennant bien entendu des fichiers dans une bonne qualité audio, ça va de soi. Donc si on pouvait conclure rapidement euh, sur la partie audio de ce casque, c'est un casque avec une écoute agréable, une bonne spatialisation. À mon goût, il euh, y a un petit peu trop de basses, elles ne sont pas assez précises, mais ça c'est vraiment mon goût. J'ai surtout remarqué ça sur certains styles musicaux. Et finalement, par rapport à la concurrence, hein, euh, par rapport à Bose avec son headphone 700 et Sony avec son MDR 1000X M3, moi j'ai trouvé que c'était mieux. Enfin, en tout cas, ça correspondait plus à mes goûts en termes de rendu audio, avec finalement un petit peu plus de naturel dans l'audio, euh, par rapport à la concurrence. Alors maintenant parlons un petit peu de réduction de bruit, euh, moi j'ai trouvé la réduction de bruit très efficace. Euh, là aussi il va falloir parler de la concurrence parce que Bose euh, c'est très clairement les meilleurs dans ce domaine. Hein. Ils ont euh, une longueur d'avance par rapport à la concurrence. Sony c'est pas mal non plus. Hein. Ils ont euh, des systèmes qui rendent euh, les micros euh, de leur casque assez intelligents, on permet de filtrer les bruits. Là on n'est pas vraiment là dessus hein, sur ce casque même s'il euh, y a une fonctionnalité automatique hein, qui permet de gérer plus ou moins les différents bruits pour les laisser passer certains bruits et pas d'autres. Bon, euh, on sent que c'est euh, beaucoup moins high-tech, hein, on sent que euh, c'est efficace. Hein, sur Soit c'est très efficace finalement, euh, soit euh, on décide que ce soit moins efficace. Mais il n'y a pas finalement d'entre-deux. Le mode automatique, oui, permet un petit peu de laisser passer finalement certains bruits. Mais voilà, on, on est sur quelque chose de très efficace euh, quand on lui demande de tout annuler. Hein, franchement, euh, ça marche plutôt bien dans les transports en commun. C'est toujours les sons un petit peu aigus euh, qui passent euh, plus facilement. un peu dommage, mais ça c'est le problème hein, un petit peu de, de tous les casques à réduction de bruit. Les aigus euh, sont souvent un petit peu trop présents. Donc finalement, par rapport à la concurrence, il fait aussi bien, mais en moins high-tech que les autres. On va terminer sur l'aspect du confort. Je vous en ai déjà parlé finalement euh, en quelque sorte. Euh, c'est un casque franchement très confortable parce que c'est un casque circum auriculaire. Donc euh, vous allez glisser vos oreilles dedans et euh, vous serez dans un euh, coussin euh, vraiment euh, très moelleux euh, à mémoire de forme. Donc c'est vraiment quelque chose de très confortable. Euh, L'aspect un peu moins confort de ce casque c'est qu'il serre pas mal. Euh, si vous êtes très euh, sensible à, au fait que les casques serrent beaucoup, ça peut en gêner certains, c'était déjà le cas euh, sur le euh, BWPX hein, que j'avais pu tester, qui serrait beaucoup. Hein. On sentait qu'il y avait une, une, une force assez poussée euh, sur le crâne. Donc c'était un petit peu dérangeant pour certaines personnes. faut s'y habituer, moi je m'y suis habitué, ça me convient assez bien. J'ai surtout besoin en fait que mes oreilles rentrent bien euh, dans l'oreillette pour ne euh, pas être gêné en fait. Pour pas euh, qu'il y ait un bout d'oreille qui soit coincé sur une oreillette et que ça me fasse mal au niveau du cartilage mais là à ce niveau là c'est très bien il n'y a aucun souci moi euh, j'ai beaucoup aimé maintenant à voir si vous c'est le cas euh, n'hésitez pas hein, vous, euh, à vous aller dans les boutiques pour le tester et le mettre sur vos oreilles c'est là que vous aurez finalement le, le ressenti euh, parfait en fonction de votre morphologie pour moi c'était du tout bon. Et voilà, maintenant, il est venu le temps de conclure sur euh, ce casque. La qualité audio, franchement, la qualité audio est très bonne. Même si, en effet, il y a un petit peu trop de basse, j'ai trouvé que le son était très naturel. Par rapport à la concurrence, par rapport à Bose et Sony, c'est vraiment le type de son euh, que j'aime. On est sur un casque qui est, même s'il est assez lourd, très confortable. L'aspect auriculaire joue beaucoup. Et voilà, casque très confortable euh, qu'on n'oublie pas forcément sur la tête. Mais en tout cas, on n'a pas de douleur particulière. Euh, quand on l'a euh, sur la tête, donc ça c'est plutôt cool. On est quand même sur un casque très bien fini, il hein, n'y a rien qui bouge, euh, on sent vraiment la robustesse du casque, donc ça c'est bien. Le côté réduction de bruit, hein, la réduction de bruit est franchement très très bonne, elle répondra parfaitement aux besoins de ceux qui sont souvent dans les transports en commun, et ça c'est bien. Et puis l'autonomie, hein, comme je vous l'ai dit, l'autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit activée et en sans fil, donc euh, c'est très clairement ce qui se fait de mieux actuellement et là vous pourrez l'emporter n'importe où, même si par exemple vous prenez l'avion et que vous avez plusieurs dizaines d'heures de vol, bah là euh, vous ne serez pas dans la situation où vous vous retrouverez sans batterie. Et enfin, pour finir sur les points positifs, j'en avais pas parlé pendant le développement euh, de ce test, mais la latence, la latence est extrêmement faible, donc vous allez pouvoir regarder des vidéos sans souci, sans décalage, entre l'image et le son, et ça, c'est vraiment cool. En Bluetooth, hein, forcément. En filaire, il n'y a aucun décalage, et c'est normal. Et maintenant, on va parler des points un peu négatifs, ceux que j'ai moins aimés, bah, c'est le fait que quand même ce casque est assez lourd quand on le porte sur les oreilles donc sur la tête ou autour du cou en fin de journée hein, ça se laisse un peu ressentir tout de même ça c'est un petit peu dommage le fait qu'également il serre beaucoup alors moi ça me gêne pas mais je sais que certains ça peut les gêner le fait que voilà on est un casque qui vient vraiment euh, vous serrer le crâne alors c'est moins euh, désagréable que ça pouvait l'être sur le PX Mais voilà ça sert quand même un petit peu Ça peut déplaire à certains Et le gros point négatif surtout que j'ai remarqué Sur ce casque c'est vraiment le look hein. Par rapport au PX donc euh, le modèle que j'avais déjà testé Qui avait un look vraiment cool Avec euh, de la couleur un peu or Enfin il avait vraiment un, un vrai look Sympa, lui on est vraiment sur quelque chose De beaucoup plus sobre, beaucoup plus austère Donc ça va plaire à certains Ça va déplaire à euh, Ça va déplaire à certains, ça va plaire à d'autres Mais euh, voilà moi pour le coup je suis un petit peu déçu, j'avais vraiment un gros coup de cœur pour le PX, donc l'ancien modèle là voilà, c'est un petit peu trop sobre à mon goût et forcément j'en ai déjà parlé mais le fait qu'il y ait un petit peu trop de basses au niveau de l'audio bah, c'est pas vraiment un point négatif parce que ça peut toujours se corriger mais voilà, en natif c'est comme ça, c'est un petit peu dommage, les basses auraient pu être tout aussi présente, mais avec un peu plus de précision, ça aurait été cool. Bon, là, c'est pas le cas. Mais voilà, je chipote, hein, je chipote pour 90% des gens. Ça ira très, très bien. Et voilà, c'est la fin de ce test et la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao